Salut, bon bah on m'a dit que mes vidéos étaient trop longues, donc aujourd'hui, c'est Gozanti. Bon alors ce Gozanti, à quoi il ressemble ben comme le GR-75, il y a deux vaisseaux sur un seul socle, ce qui ne veut absolument pas dire hein, qu'il faut détruire les deux vaisseaux pour détruire le socle, hein, c'est purement esthétique, hein, c'est pour donner un petit peu de, de consistance parce que un, un socle avec un seul vaisseau serait un peu fait pitoyable, donc ils ont mis, ils ont mis deux vaisseaux comme pour le GR-75. Bon, voilà, les réacteurs, hein, ça, avec cette ce petite teinte bleue, c'est un peu raté, mais bon, ça c'était pareil euh, C'était pareil pour les rebelles. Par contre, je trouve que le Gosanti a beaucoup plus de détails. Vous voyez, il y a beaucoup plus de finesse dans la gravure, et donc, du coup, les surlignages donnent énormément de relief à la pièce, et ça lui donne énormément de caractère. Et euh, voilà, il est, il est beaucoup plus euh, véloce. Et euh, là, pour le coup, euh, ça vaut le coup d'acheter la figurine, parce que si pour le GR75... On, avoir des limites au niveau de craquer pour la beauté de la pièce, là le Gozanti, bah, il a quand même une bonne tronie, quoi. Bon allez, on se regarde les cartes, on se détend, tout ça, c'est cool, transport d'assaut de classe Gozanti, euh, on compare, puis on compare pas, ok, hein avec le GR75, parce que c'est pas du tout la même façon de jouer, finalement, mais malgré tout on va quand même le comparer, parce qu'il a été sorti en même temps, et puis que c'est censé être le pendant de l'Empire. Donc allez, on compare un petit peu, alors Coq 3, eh bien c'est pareil, donc il n'y a pas vraiment à comparer, c'est pareil. Euh, ordre escadron mécanique, c'est pareil. Donc euh, ordre 1, escadron 2, donc ça permet quand même de faire bouger 2-3 vaisseaux, c'est sympa. Mécanique 2, donc voilà, si vous voulez distribuer, il y aura peut-être moyen. On le verra après. Au niveau des pions de défense, c'est pareil. Mais je le redis quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu la vidéo d'avant. Pas bien. Hein il clique sur le lien là, et puis il va voir la vidéo sur le G75. Allez il y a un icône d'évasion, hein, c'est le petit pss, petit serpent là, donc ça c'est super sympa, putain j'ai une poussière dans l'œil, c'est l'horreur, c'est chiant, hein. voilà donc zzz, hop, hop, et il y a l'évasion euh, donc l'évasion ça fait quoi bah, c'est simple, l'évasion si vous êtes à distance longue bah, quand le, le type vous attaque, bah, vous pouvez lui retirer un dé, voilà, vous hein, choisissez lequel puis vous le retirez, ça fait mal euh, quand il est à distance moyenne vous choisissez un dé, puis il est obligé de le relancer et puis quand il est à distance course, courte c'est que lui, il a fait une course, et puis que vous n'avez pas été vigilant, et puis vous l'avez dans le cul, Lulu, voilà, si la a distance courte, et eh ben ça fait rien, il fallait vous méfier avant, vous êtes mort. Et ben non, vous n'êtes pas mort, parce que vous avez le pion de dispersion, et ce pion-là, il est super cool, parce qu'il permet carrément d'annuler une attaque. Alors je sais, on se dit, ouais, ça l'a fait, tout ça, je suis un touchable, je suis imbattable, oui, mais ce pion, comme tous les autres... Et ça, on le verra peut-être dans une vidéo sur les, sur les règles. D'ailleurs, il va falloir que je refasse des vidéos sur les règles, mais je vais refaire des vidéos sur les règles, parce que ça fait longtemps que je pas fait de vidéo sur les règles. Euh, ben, le pion en question, ben, quand on l'utilise une première fois, il se retourne. Et puis quand on l'utilise une deuxième fois dans le même round, euh, on le perd définitivement. Et puis en plus, en face, il euh, y a un type qui a peut-être la possibilité, de, avec certains dés, d'annuler l'utilisation de ce pion. Et quand il annule l'utilisation de ce pion, ça fait très mal. Pourquoi ça fait très mal Parce que quand on regarde les caractéristiques du vaisseau, on n'a que 3 en coque, mais surtout on n'a que 1 en bouclier partout. À la proue, à la pau, à la proue, à la poupe, à babord et à tribord. Donc ça, c'est moche. Le truc positif, donc pour attaquer les autres escadrons, euh, je trouve que euh, le Gozanti, quelle que soit euh, la classe que l'on paye, hein, il y en a une à 23 et une à 28, c'est plus cher que le VR 75. Celui à 23, donc euh, le croiseur de classe Gozanti, euh, il lance du dé noir, alors que euh, le croiseur d'assaut viril, il lance du dé bleu. Bon, ça, ça se discute, moi je préfère les dés noirs, mais ça se discute, surtout contre les chasseurs, mais bon, ça se discute. Euh, après, euh, au niveau des tirs, euh, à la différence du GR75, rappelez-vous, le GR75, bon, il ne valait que 18, mais il n'était pas du tout armé, contre les autres vaisseaux. Euh, là, le Gosanti, quelle que soit la version que vous payez, que ce soit 23 ou 28, il sera armé contre les autres vaisseaux. Euh, bon, pas grand-chose, hein, euh, un dé un dé en proue à babord et à tribord euh, pour la version la moins chère en dé bleu et puis pour la version la plus chère la, la proue sera en rouge et euh, babord et tribord seront, seront en bleu bon après c'est logique c'est un vaisseau de l'empire donc un vaisseau de l'empire c'est toujours un petit peu plus offensif donc, bon bah, moi ça ne me choque pas euh, voilà c'est pas une configuration qui me qui m'interpelle quoi voilà après ce qui me fait ce qui, ce qui, ce qui me fait rire c'est quand je regarde la carte je me dis toujours comment ils ont pensé à rééquilibrer le truc tout ça hein. bah, ils ont rééquilibré le truc avec le mouvement voilà donc euh, il a un mouvement euh, qui est quand même beaucoup moins enthousiasmant que le gr 75 vous voyez au niveau 1 bon ben c'est sûr que là il vire à 2 mais au niveau 2 et 3 alors il va aussi vite hein, il va jusqu'à 3 aussi mais vous voyez à 3 pour le dernier segment il peut pas tourner voilà et puis pour les deux premiers segments que ce soit à 2 et à 3 il tourne que de 1 alors que le gr75 avait quand même la possibilité lui de tourner de 2 au segment au segment au dernier segment donc voilà, un peu plus lourd, moins, moins moins moins facile à déplacer, moins facile à bouger. Euh, bon, bah, c'est la contrepartie euh, au fait qu'il soit un peu plus offensif. Bon, on va regarder les petites améliorations qui sont en bas. Vous allez voir, moi je trouve qu'elles sont sympas. Même si vous allez voir, c'est aussi un peu récurrent. Ils ont récupéré des trucs du g 75 et puis ils l'ont mis sur le Gozanti. Ou alors ils ont pris des trucs du Gyr et ils l'ont mis sur le g 75. Enfin, peu importe, on s'en fout. Allez, les améliorations. Bon, on va regarder les améliorations. Et on va commencer par les améliorations euh, qu'on avait déjà euh, dans le GR75, si vous avez pris le GR75. Alors, euh, réseau de communication. Je vais la lire parce que je suis un papy et que j'aime bien les lire parce que je fais une remarque d'un de mes euh, abonnés. C'est bien de lire les cartes, de bien les lire parce qu'elles ont un sens et des fois on les comprend pas. Donc il faut les lire à haute voix. Il y a plusieurs, parce que ça permet de mieux les comprendre. Et si vous ne les comprenez pas, eh ben vous les lisez en anglais. Normalement, c'est pas de l'anglais bien shakespearien, quoique ça permet aussi de comprendre. Mais Edge a fait du bon boulot, et normalement, il a bien traduit. Voilà. Et si encore, vous ne comprenez pas après ce moment-là, vous allez dans les forums, et il y a un lien sur les forums en bas. Forum actif, Star Wars, Armada, et qu'il est bien ce forum-là. Ouais, ça c'est peu... bien ce slogan-là. Allez, réseau de communication. Mmh, t as -t as -t Allez, papy, lis la carte. Après l'étape révélée, un cadran d'ordre. Euh, vous pouvez retirer un pion d'ordre de ce vaisseau, donc de votre gosanti, pour assigner le pion identique, donc celui que vous avez retiré, à un autre vaisseau situé à 1,5. Donc, comme je l'avais dit pour le g 75 1, 5, c'est grand c'est ce qui est a de plus grand au niveau euh, des échelles de Star Wars Armada. Donc c'est sympa. Donc en fait, vous pouvez vous assigner un pion d'ordre, et puis ce pion d'ordre, vous pouvez ensuite aller le donner à un autre. Il y a une question très sympa qui a été posée, euh, je ne sais plus si c'est sur euh, Facebook euh, ou si c'est sur euh, YouTube, je crois que c'est sur Facebook ou sur YouTube ou sur Facebook ou sur YouTube, bref, je vais vous saouler, je vais arrêter. Euh, arrête de faire le con. Euh, donc, il y a une question qui a été posée, qui disait, oui, mais alors, si je veux attribuer ce pion à un vaisseau qui a déjà son max en pion, parce que vous savez que si vous avez suivi la vidéo sur les ordres, et là, si vous ne l'avez pas suivi, c'est pas bien non plus, Poum, il y a un lien juste ici, euh, vous avez un maximum de pions d'ordre que vous pouvez Capitaliser, et eh bien ce pion là ne va pas venir en supplément. Ce pion là il va venir en remplacement d'un des pions maximum 3 que vous auriez capitalisé. Voilà donc c'est pas un supplément, c'est en remplacement. Si vous n'avez pas atteint votre maximum de pions, et eh bien il vient s'ajouter à, euh, à votre quota de, de, de pions acceptable. Si vous avez atteint le quota, et eh, il faut en remplacer. Ceci étant dit, passons à la suite. La suite, c'est le champ de brouillage. Donc celui-là aussi, il était dans la vidéo du GR75. Si vous n'avez pas vu, je viens, aller voir la carte. Euh, non, on va le lire quand même. Donc, papy, il lit. Tant qu'un escadron situé à distance 1-2, ah, <rire> c'est plus court, euh, attaque ou défend contre un escadron d'attaque, euh, l'attaque est considérée comme gênée. Pardon. Pff, il a lu comme un port. Tant qu'un escadron situé à distance 1-2 attaque ou défend contre un escadron, l'attaque est considérée comme gênée. Donc l'attaque considérée comme gênée, ça quand même, ça, ça, ça retire un dé. C'est sympa. Bon, on en a déjà parlé. On l'a déjà vu. Elle est aussi dans le Gers 75, elle est aussi dans le anti Centre de bombardement, vous vous rappelez, hein, dans la vidéo d'avant, moi, celle-là, elle m'avait bien fait kiffer. Je l'aime bien, celle-là. Voilà, si avec euh, votre Gozanti vous activez des bombardiers, eh ben, euh, je vais le lire quand même, hein. tant qu'un escadron allié avec bombardier situé à 1,5, c'est même pas quand le Gozanty l'active, c'est quand un escadron bombardier allié est situé à 1,5, je vous rappelle que c'est distance la plus longue, euh, attaque un vaisseau, il peut relancer un dé. Il peut relancer un dé. Attention, c'est pas un dé en plus, il peut relancer un dé. Mais c'est bien, parce que moi, je suis nul en dé. Donc, pouvoir relancer les dés, ça me fait kiffer. Voilà. Donc, si j'ai un bombardier à 1,5 et que c'est un pote et qui canarde, eh ben il peut relancer un dé. Allez, la première vraie, euh, le premier vrai ajout de la boîte Gozanti, c'est celui-là. C'est l'outil Slicer. Alors, Slicer, c'est après avoir exécuté une manœuvre. Une manœuvre. Vous pouvez épuiser cette carte pour choisir un vaisseau ennemi situé à distance de 1-3. C'est raisonnable, d'accord Donc on choisit un vaisseau ennemi situé à 1-3. Vous pouvez choisir un nouvel ordre pour son premier cadran d'ordre. C'est sympa, ça fout la drouille. Et <rire> votre pote, il ne va pas être content. Voilà, donc si vous sentez qu'il est plutôt en phase offensive, il a sans aucun doute dans ses ordres mis tir nourri eh ben, vous le niquez, vous lui, dites, vous lui mettez un dent, je sais pas, moi, un truc... Euh... Pourra, ben, mouvement ou, ou réparation, mais réparation ça l'aiderait trop. Mouvement, il va pas savoir quoi en foutre, il va être embêté. Mettez-lui un truc comme ça. Allez, on va. Euh, bon, là on a vu avec euh, toutes les améliorations avec le, le, le, le petit machin là. Hop, on va voir les cartes avec le, le, le bidule là. Mmh. Euh, donc, ça c'est l'agent, c'est l'agent Calus. Euh, l'agent Calus, bonjour Calus. Respect. Mmh. Euh, tant que vous attaquez un escadron unique, unique, ajoutez un dé. De n'importe quelle couleur à votre réserve d'attaque. C'est quoi un escadron unique C'est pas un escadron qui est tout seul. Non. C'est un escadron qui est nommé. Genre Luke Skywalker. C'est un escadron unique. Donc quand vous attaquez l'escadron de Luke Skywalker, vous ajoutez un dé de n'importe quelle couleur à votre réserve d'attaque. Vous ajoutez un dé, celui-là est vraiment au plus, il vient pas en remplacement n'importe quelle couleur ça fait mal le général le général donc le général taggy ça se dit taggy ouais. les américains disent comme ça on va dire taggy hein taggy taggy donc le général taggy euh, au début du troisième round et du cinquième round j'apprécie hein, début du troisième et du cinquième chaque vaisseau allié peut récupérer un de ses pions de défense des fossés alors moi d'habitude pour 25 points je suis pas fan vous le savez, des cartes qui disent si le soleil est dans telle configuration et puis tourne dans tel sens, et puis qu'en même temps il y a des chevaux qui seraient passés par les toits pour faire que ça me gonfle. Et je trouve que euh, c'est fou, Poudave, euh, les cartes qui demandent trop de conditions pour être jouées. Mais celle-là, je la kiffe quand même un petit peu parce que troisième round, euh, du troisième round et du cinquième round, c'est quand même deux rounds où il se passe pas mal de choses. Le cinquième étant normalement l'avant-dernier. Le troisième étant celui où on commence à bien s'en foutre plein la gueule. Donc, euh, regagner un pion de défense euh, qu'on a défaussé, ça, c'est super kiffant. Parce qu'à partir du troisième, il y a des chances qu'il y en ait qui aient fait le saut. En tout cas, à partir du cinquième, il y a de fortes chances que vous ayez perdu pas mal de pions. Et euh, que votre vaisseau commence à peiner pour se défendre. Donc, je trouve que le général Taggy, euh, il, est, il, il, est, il est intéressant, il est sympa. Surtout pour les, les grosses batailles où il y a du monde et où ça frappe de partout et où il y a plein de pions de défense qui font en dessous parce que tout le monde se défend, puis que tout le monde attaque et puis Voilà. Je suis fin énervé. Ah, bref. Euh, allez, les cartes nominatives pour, pour ce, ce, ce Gozanti. C'est drôle de nom hein, quand même. Hein. Gozanti, je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas grave. Donc, euh, pour deux, Vector. Alors, Vector. Quand on... Donc c'est avec le, la notion d'escadron. La vitesse de chaque escadron sent lourd. Lourd, c'est la petite caractéristique qu'il y a sous, sous, sous votre vaisseau. Euh, je prends un exemple, je cherche comme ça. Le bombardier taille, il a doux, il a lourd. Ça fait quoi, lourd ben, Ça fait qu'en fait, il fixe pas les autres escadrons. C'est Quand un escadron attaque un autre escadron, il le fixe. C'est-à-dire que cet autre es escadron-là, ben, normalement, il a pas le droit de se barrer. Il est obligé de résoudre le combat avant de se barrer. Sauf s'il a lourd. S'il a lourd, puis qu'il vient fixer un vaisseau, ben, le vaisseau, il a le choix. Soit euh, soit il fait le combat avec, soit soit s'il veut se barrer, il se barre. Bon, Bref, on revient à la carte la vitesse de chaque escadron sans lourd, donc ça ne concerne pas justement ces vaisseaux-là, que vous activez augmente de 1 jusqu'à un maximum de 5, puisque de toute façon on ne peut pas aller plus vite que 5, euh, jusqu'à la fin de son activation. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, avec le Gozan pas trop boosté d'activer deux escadrons. Et bien, si vous êtes à, à, équipé de cette carte-là, euh, ces deux escadrons-là, ils vont se déplacer de 1 euh, plus vite que ce qui a marqué sur leur carte, sauf si ce sont des vaisseaux, des escadrons Classé lourd. Donc par exemple, vous prenez des tailles, ils vont se déplacer à 5 du coup, parce que je crois que le taille se déplace à 4 de mémoire, vous me corrigerez. Euh, sur euh, des intercepteurs, ça sert à rien, parce que je crois qu'ils se déplacent déjà à 5. Donc faites attention à ce que vous activez quand vous êtes équipé de cette carte-là. Mais voilà, il y a tout un ensemble de vaisseaux qui peuvent être intéressants avec cette carte-là. Le suppressor après qu'un vaisseau ennemi ait mis fin à son activation. Après qu'un vaisseau ennemi ait mis fin à son activation. Il se situe à, dici, il se situe à distance 1-3 de vous. Vous allez voir, c'est sympa. Vous pouvez choisir et épuiser un de ses pions de défense. Ça énerve. Parce que dans le feu de l'action, on ne fait pas gaffe. On joue, on bouge. Non, non, non. Hop. Le mec, il fait euh, son activation. Tranquille. Et vous, ben vous arrivez, vous faites, allez mon coco. Le pion là, il dégage. Et maintenant, je te présente mon pote, le destroyer Interstellaire. Et là, c'est le drame. Bon, pour terminer, qu'est-ce qu'on dit sur le, sur, sur le Gozanti euh, On dit que, bah, comme je l'ai dit dans la présentation de la pièce, moi, je le, déjà, je la trouve beaucoup plus belle. Euh, alors, est-ce que c'est parce que le vaisseau peut paraître un plus beau non parce que moi j'aime bien le GR75 je suis un fan du vaisseau mais celle-ci ben, quand même elle a bénéficié de, de, de, de plus de relief de, de, de plus de plus de détails donc euh, voilà est-ce qu'elle a été faite différemment je ne sais pas on s'en fout elle est mieux je la trouve plus belle. Euh, à ne pas comparer finalement avec les gr 75. parce que c'est pas du tout euh, la même utilisation que l'on en fait. C'est un vaisseau qui est plus offensif. C'est un vaisseau qui est fait pour euh, pour aller au frag. C'est un vaisseau qui euh, est euh, euh, volontariste. Voilà. Ça, oh, putain, ça c'est un super mot. Voilà, un vaisseau qui est volontariste parce qu'il va vous permettre d'aller plus vite, de taper plus fort euh, et de foutre plus la merde dans dans dans, dans les équipes du gars d'en face. Donc voilà. Donc j'aime bien le, le, le, le Gozanti. Il est sympa et euh, je trouve qu'une fois de plus ben, ceux qui jouent l'empire ben, ils ont quand même un petit peu plus de bol en tout cas sur ce pack que ceux qui jouent GR 75 GR 75 ça ne veut pas dire que c'est pas bien euh, ça veut dire que GR 75 c'est plus subtil et malgré tout quand on débute ben, la subtilité c'est pas, ce pas ce qui vient en premier voilà mais soyez subtil dans Star Wars armada sinon ben, vous serez mort Bon, alors sinon, blablabla, blabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, voilà. Allez, j'arrête de faire le con, prochaine vidéo. Je vais arrêter la présentation des vaisseaux, parce que ça commence à être. Je la reprendrai après, hein, je vous rassure. Non, je vais, je vais reprendre des vidéos euh, sur les règles. Parce que j'ai beaucoup de questions euh, d'abonnés, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, sur les règles. Euh, en plus, euh, grâce à moi, il y a des gens qui ont acheté jeux. FFG, si tu me regardes. Voilà. Euh, et donc, euh, bah, ces gens-là, ils me posent plein de questions. Puis c'est des questions qui sont super intéressantes, c'est des questions de débutants. Et c'est bien les questions de débutants, parce que euh, c'est celles qui sont euh, le moins faciles à appréhender, parce que tu te dis, ah je pensais savoir, puis en fait je sais pas. Voilà, donc j'aime bien les questions de débutants, donc je vais reprendre les vidéos sur les règles, et donc la prochaine vidéo que je fais, ce sera sur euh, les combats, et on va commencer par les combats escadron contre escadron après on fera une vidéo des escadrons contre les vaisseaux, et ensuite on fera une vidéo des vaisseaux contre les vaisseaux. Abonnez-vous à la page et puis cliquez sur la petite cloche pour la notification, comme ça vous serez au courant de quand la vidéo sortira. Mais il y a des chances que ce soit la semaine prochaine. Allez, bon jeu, bon jeu, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face.